Bernard, 67 ans. Bernard, 67 ans, qu'est-ce que c'est pour vous un papa C'est délicat, c'est par rapport aux enfants, c'est participer à, à la vie, à l'éducation euh, des enfants. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et alors, deuxième question, ouais. euh, je vais faire un petit peu travailler votre imagination. Ouais. Qu'est-ce que ça sent un papa je vais dire ça sent bon, mais... Alors plus précisément, ça sent bon, mais qu'est-ce que ça sent alors Ça sent la vie. La vie. Voilà.